Suite au dernier poste vous avez vu pourquoi il faut se méfier de notre cerveau, de cette capacité qu'il a à inventer la réalité, même si son objectif au départ c'est de simplifier notre vie. Au quotidien, presque à chaque fois que nous allons rencontrer un décalage entre la réalité que l'on vit et ce que l'on espère, notre cerveau va nous faire voir ce qu'on a prévu ou ce que l'on projette, au lieu de nous montrer la réalité telle qu'elle est. Si je pense que je ne suis pas capable de travailler avec une personne en particulier, ou que je n'arrive pas à avoir le résultat que je vise, tout ce que je vais observer dans mon quotidien va tendre à le confirmer. Par exemple, ça s'est mal passé avec un tel, j'en étais sûre. Ou encore une fois, le travail que j'engage ne donne pas du tout le résultat que j'espérais. C'était couru d'avance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tout ce petit dialogue intérieur nous conforte dans notre pensée de départ. Mais en plus de ça, ça va la renforcer. On est face à un cercle vicieux. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Parce que notre cerveau est programmé pour identifier chaque menace. Du coup, il a cette facilité à se laisser absorber par les situations négatives. Et si vous faites des recherches, vous verrez que le négatif, c'est ce qui est le plus impactant sur nos émotions, notre concentration ou notre mémoire. Et ce n'est pas exhaustif. Le résultat de tout ça, c'est que nous allons être incapables de percevoir les éléments ou les choses positives qui nous entourent. En quelque sorte, on auto-alimente ce fonctionnement sans nous en rendre compte. Gardez toujours à l'esprit que ce que l'on pense, on le crée. C'est le cas quand on porte trop notre attention sur les pensées négatives. Ce que vous nourrissez grandit. Imaginez à quel point ce serait intéressant de commencer à changer votre façon de penser. Le but, c'est d'enfin voir toutes les opportunités et de ne plus vous laisser hacker par votre cerveau. Vous reprenez le lead. C'est vraiment un apprentissage passionnant à vivre qui vous attend. Qu'en pensez-vous